Comment se différencier de la concurrence Deuxième façon, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la masterclass en Evergreen, 5 façons de propulser une entreprise digitale en 2023. Je vous partage ces 5 façons de faire, je vous les explique vraiment pas à pas avec les avantages de certaines et les inconvénients aussi. Et je vous partage également énormément de contenu pour enfin de faire de 2023 l'année la plus exceptionnelle de votre entreprise. On est aujourd'hui ici pour parler de la deuxième façon de euh, se démarquer de la concurrence pour cette année 2023. La deuxième façon de se démarquer de la concurrence en 2023 va être tout simplement eh bien, de la connaître. Comment voulez-vous vous démarquer de la concurrence si vous ne connaissez pas la concurrence Cette phrase semble être tellement simple, mais comme dit une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, j'espère que tu vas bien Sébastien, et il est euh, essentiel de connaître la concurrence pour pouvoir s'en démarquer. Et cela va se faire en trois étapes majeures. Ces trois étapes, hop, je vais diminuer ça parce qu'on n'a pas forcément besoin là d'avoir une recherche sur Google. C'est plus joli quand même. Hein. Donc la deuxième façon de se différencier de la concurrence, eh bien c'est de connaître cette concurrence. Comment est-ce qu'on fait eh bien Tout simplement, on va aller pianoter sur votre ordinateur euh, vos mots d'activité. Par exemple, si vous êtes naturopathe, et eh bien tapez naturopathe. Si vous êtes expert de la confiance en soi, tapez confiance en soi. Si vous êtes formateur Excel, et eh bien tapez formateur Excel ou euh, formation Excel. Vous allez aller sur internet et aller regarder en français mais également dans d'autres langues, qu'est-ce que font les autres experts de par le monde et qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont peut-être numéro 1, 2, 3, 4 dans leur activité. De ce que vous allez retirer de vos recherches, vous allez tout simplement créer un grand tableau Excel. Alors vous pouvez le faire... Ah j'ai pu mes... Attendez, je dois avoir mes anciens tableaux ici, je les ai revus il n'y a pas très longtemps et c'est pour ça que j'ai eu l'idée euh, de vous faire ceci. Voilà. Donc, il y a quelques années, j'avais fait moi-même des petits tableaux comme ça, vous voyez. Euh, lorsque j'ai lancé mon activité, vous voyez, il date de... Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il date de 2017. Donc, j'ai vraiment fait ça au début de mon activité. Euh, mai 2017, c'est-à-dire que je n'avais même pas officiellement encore ouvert mon activité. Et c'est également ce que j'apprends à mes clients dans Business One, euh, qui est mon programme actuel. <rire> euh, donc, voilà. Préparez un tableau dans lequel vous allez pouvoir ranger tout ce qui va vous intéresser par rapport à justement ces entrepreneurs. Peut-être pouvez-vous marquer le nom, les liens de leurs réseaux sociaux, le lien de leur site internet. Peut-être pouvez-vous marquer les différentes formations qu'ils ont, les différentes prestations, l'équipe, s'ils ont une équipe. Notez tout ce qui vous semble pertinent, faites des colonnes. Avec, euh, moi je sais que par exemple la dernière colonne c'était détail Et je marquais tout ce que j'aimais ou tout ce que j'aimais pas dans cette dernière colonne Pour sur mon tableau il y avait marqué non création, lorsque j'avais la date de création de l'entreprise Il y avait marqué site internet oui ou non Il y avait également marqué les réseaux sociaux S'ils si font des rendez-vous individuels puisqu'à l'époque je voulais faire des rendez-vous individuels, chose que je ne fais plus aujourd'hui Des euh, accompagnements individuels et ensuite, j'avais marqué tout simplement « détail. Donc, allez chercher sur Internet. Euh, tout simplement, vous allez... Euh, C'est pas très très compliqué si je vous mets une page ici. Vous euh, voyez, ici, on est sur un écran. Et on va peut-être taper... Euh, Qu'est-ce que je pourrais marquer ici ?« euh, on, euh, Dressage de chien ». Allez. « Éducation canine ». Et donc là, je vais aller regarder tout ce que font les personnes qui font de l'éducation canine. Je marque souvent éducation canine parce que mon papa est éducateur canin. Euh, Aujourd'hui, il est à la retraite. Hein, mais euh, voilà, j'ai grandi là-dedans. Donc là, vous voyez, on pourra avoir euh, différents types d'éducation canine. Euh, ici, on a euh, toutou par le chien. C'est rigolo ça, toutou par le chien. Toutou pour le chien, c'est mignon. J'aime beaucoup l'idée en tout cas. Vous voyez ça, je pourrais mettre ben, voilà dans mon tableau, non tout tout par le chien, euh, création, donc j'irai voir si je peux retrouver la création, c'est facile, il suffit d'aller sur société.com Ici ensuite, euh, site internet, donc voilà, je mettrai le lien ici que je copierai euh, dans mon tableau Ensuite on va aller regarder s'ils ont, on va accepter ici, donc c'est un site qui est super super euh, super actif Donc je vais tout en bas simplement pour regarder, voyez s'ils ont des réseaux sociaux Et je pourrais faire, donc faites clic droit et ouvrir dans une autre fenêtre, ben, là il ne le permet pas donc, c'est-à-dire qu'il est déjà paramétré. Et donc là, je vais sur leurs réseaux sociaux. Je vois qu'ils ont une page Facebook et je vois qu'ils ont 42 000 abonnés. Je pense qu'il va falloir m'inspirer de cette personne. Donc, vous allez créer vos tableaux. Et ensuite, sur la dernière colonne, vous allez noter tout ce que vous aimez. Là, par exemple, eh bien je pourrais noter que... Il bah, y a beaucoup beaucoup d'articles, euh, ici vous voyez on a énormément d'articles, pourquoi le chien refuse-t-il de faire ses besoins dehors, apprendre le toucher à son chien, chien de ville, le bon comportement adopté, vous voyez il y a beaucoup beaucoup de contenu Ça c'est la première étape, aller identifier la concurrence et ensuite si vous avez du mal dans votre domaine à trouver, je sais que pour certains domaines d'activité qui sont tout nouveaux en France ou sur lesquels vous êtes extrêmement niché, tout simplement vous allez prendre le nom de votre activité. Vous allez aller ici sur euh, Translate, Google, vous allez taper par exemple ici, vous allez inverser pour que le mot français soit ici. Vous allez taper éducation canine ou naturopathe ou l'activité que vous voulez, vous avez le mot ici qui se met en anglais, tout simplement vous allez le copier, retourner dans Google et tout simplement faire la même chose qu'on en a fait là avec le mot en anglais, en espagnol, dans la langue qui vous plaira pour justement arriver à trouver des leaders qui soient sur d'autres pays et qui puissent vous inspirer. Lorsque vous avez fait cette première étape, vous allez faire une seconde étape et vous allez analyser les offres Qu'est-ce que ces experts proposent-ils euh, À quel prix Ça dure combien de temps euh, L'univers, par exemple, si on revient ici, on voit que euh, l'écriture est assez grosse Et euh, donc ici on voit comportement éducation, donc si je vais sur éducation Reproduction, non, il n'y a pas de formation, c'est vraiment un site. Euh, ici, regardez, par exemple, il y a un cahier d'exercices, méthode d'éducation et des experts. Donc là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un aimant à client qui est mis en place, ce que je trouve absolument génial. Euh, et donc là, vous allez dire, ben voilà, dans l'analyse de leur offre, ils ont ici un document d'éducation canine. Euh, avec ici, on met bien en avant donc les éducatrices. Ici, il y a une présentation euh, très, très, très bien détaillée. Et je présume qu'on a accès aux offres après avoir euh, téléchargé la mini-formation. Vous voyez qu'ici, il y a tout le détail des chapitres. Euh, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Vous voyez, leçon 1, leçon 2, c'est vraiment, vraiment très complet. Hein. Dès le premier. Euh, vous voyez, le, le bon site a été bien référencé. Donc, vous allez analyser les offres, prix, temps. Univers, là vous voyez, on est sur un univers qui ici était plutôt euh, marron et marron et noir, plutôt beige et noir. Et ici, on est sur un autre univers. Donc, euh, c'est une formation qui est faite avec leur Donc, ils n'ont pas caché leur adresse mail. Donc, effectivement, je peux vous assurer que s'ils ont leur Nibox, derrière, ils ont des formations et des programmes d'apprentissage. Euh, puisque leur Nibox est à Montpellier et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Euh, donc voilà, notez bien tout ce qui va euh, les identifier, d'accord Prenez le temps de dire, ben voilà, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça, vous le faites pour beaucoup d'entreprises Et ensuite, la dernière étape, euh, dans la, la deuxième étape, notez ce que vous aimez et notez aussi ce que vous n'aimez pas D'accord Donc vraiment prenez le temps en disant oui. J'aime, j'aime, j'aime. En général, moi je prends du vert. Euh, je ne m'occupe pas de ce que j'aime pas parce que je n'aime pas mettre l'accent sur le négatif. Je prends mon fluo vert tout simplement. Comme celui-ci. Et euh, je surligne ce que j'aime. Vous voyez qu'ici, j'avais effectivement aussi écrit, euh, je suis à l'envers, écrit en vert et en. J'avais écrit en vert et en rouge, donc voir les services sur Facebook. Ce que j'aimais bien, c'est qu'ils avaient un cadeau, un livre blanc de 25 pages sur les réseaux sociaux et qui parle à l'intérieur d'inboard marketing. Vous voyez, j'avais marqué ça. Sur une autre entreprise, j'avais marqué qu'il parlait de la méthode AIDA. Vous voyez que ça date de 2017. Il y avait une méthode anti-branding et il y avait aussi... Euh, à la première étape, donc, il parlait du branding. Ouais, J'avais mis plein de petites notes comme ça, avec des idées de présentation, etc. Donc faites pareil. Aujourd'hui, j'utilise du fluo vert, tout simplement, et je surligne les bonnes idées. Première étape, identifier les concurrents. Deuxième étape, identifier les offres des concurrents. Troisième étape, regarder ce que vous pouvez faire de mieux dans votre activité. Tout simplement, il y a quatre questions à vous poser. La première question à vous poser c'est « qu'est-ce que vous allez euh, éliminer ?» Par rapport à tout ce que vous avez vu que font les autres, qui sont les leaders, peut-être qu'il y a des choses dans votre activité que vous allez éliminer. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez arrêter. Ensuite, « qu'est-ce que vous allez réduire » Peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez beaucoup, beaucoup avant et que vous avez décidé de réduire, d'en faire moins pour pouvoir justement mettre l'accent sur ce que vous allez augmenter. Donc, qui est la troisième question donc, première question, c'est qu'est-ce que vous allez éliminer La deuxième, c'est qu'est-ce que vous allez réduire La troisième, c'est donc qu'est-ce que vous allez augmenter dans ce que vous faites déjà et Évidemment, la dernière question à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez créer Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, que vos concurrents, eux, font déjà et que vous devez absolument faire pour devenir un concurrent sérieux et éradiquer par la suite la concurrence Prenez le temps d'identifier donc vos concurrents dans un tableau, ça va vous permettre de revenir dessus. Deuxième chose, notez bien les offres, la façon dont ils font les choses. Et troisième chose, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux. Voici vraiment les trois étapes quand on analyse la concurrence. Je vous invite à faire ça souvent, vraiment... Alors, Peut-être pas tous les jours, euh, mais peut-être une fois par mois ou une fois par semaine. Vous retapez vos mots-clés, vous regardez ce que, si vous pouvez rajouter de nouvelles entreprises. Je sais que dans mon domaine, il y a tout le temps, tout le temps de nouvelles entreprises qui arrivent. Et euh, j'aime bien savoir ce qu'ils font, même s'ils ont euh, 25 abonnés. Des fois il y a des choses que je trouve sympathiques, des fois il y a des choses que je trouve scandaleuses. Mais voilà, au moins je sais et je me demande justement comment toujours je peux améliorer les choses. Euh, dans les euh, éléments que j'ai fait dernièrement, notamment qui est une conséquence de mon année 2022, j'ai décidé d'arrêter de faire plusieurs programmes, de faire plusieurs accompagnements. Aujourd'hui je vous l'ai dit, je ne fais plus d'accompagnement individuel. Je suis focus sur une seule formation qui est... Euh, Business One, je ne fais qu'accompagner ces gens-là pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et ce euh, sont des entrepreneurs qui ont vraiment des, des projets pour changer le monde et euh, je veux être là et disponible uniquement pour eux. Donc mon énergie est à faire connaître Business One et à aider mes apprenants à atteindre leurs objectif. Voilà une des... Très très belle conséquence de la dernière fois que j'ai fait ceci, que l'on appelle l'océan bleu. L'océan bleu c'est un livre qui est long à lire, vraiment. <rire> que j'ai lu et appliqué et sur lequel je me suis formée sur des, avec d'autres personnes sur l'océan bleu. Et euh, nous avons travaillé justement notre océan bleu, c'est quelque chose que je fais comme je vous l'ai dit très très très souvent. Je mettrai un lien sous la vidéo de, de l'océan bleu si vous voulez. Voilà en ce qui concerne cette deuxième stratégie. On se retrouve euh, donc pour la troisième stratégie sur les cinq stratégies pour vous démarquer de la concurrence. Euh, n'hésitez pas à aller voir les autres si vous ne les avez pas déjà vues. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un petit pouce. Si vous avez des questions, des prises de conscience, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo, dans les petits commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous